bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui je vais vous parler d'un objectif que j'aime beaucoup c'est le 56 mm f1.2 chez fujifilm alors pourquoi j'ai envie de vous parler de cet objectif parce que c'est un objectif qui est quand même assez particulier parce qu'il a la, la plus grande ouverture chez fujifilm actuellement au moment où je fais la vidéo c'est l'ouverture 1.2 la ouverture 1.2 c'est une très très grande ouverture donc euh, je me suis dit pourquoi pas en parler en vidéo vu que c'est un objectif que j'aime bien donc c'est parti <musique> Alors, le 56 mm F1.2. Alors, avant, quand j'étais chez Canon, j'utilisais le 85 mm 1.8. Donc, euh, avec le 85 mm 1.8, je trouvais que j'avais franchement une très, très belle euh, qualité d'image, un très, très beau flou d'arrière-plan. Et ça, c'est parce que j'utilisais le capteur plein format. Donc, du coup, euh, c'était euh, quelque chose que j'aimais beaucoup. Et je me suis dit j'ai quitté canon et que je suis passé chez fujifilm donc quand j'ai tout changé mon matériel je me suis dit tiens il me faudrait un objectif qui soit équivalent euh, à celui que j'avais chez canon en fait le 85 mm 1.8 donc euh, je me suis intéressé au 56 mm 1.2 donc euh, j'ai acheté cet objectif et je me suis dit en fait vu que c'est sur capteur APS-C euh, le 56mm 1.2 et l'autre, le 85mm 1.8 chez Canon, je l'utilisais je, je euh, sur un capteur plein format. Je me suis dit, est-ce que je vais avoir le même rendu d'image Est-ce que je vais avoir la, la même qualité d'image Est-ce que, euh, est que je vais retrouver mes, mes petits, en fait, on va dire, comme on, comme on dit Et du coup, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que on a exactement le même flou d'arrière-plan avec... Le 56 mm 1.2 et le 85 mm 1.8, on a exactement, enfin, l'équivalence quoi, à peu près, c'est vraiment euh, c'est pareil. Franchement, moi je trouve que c'est pareil. Ce qu'il faut savoir, c'est que par contre la différence, c'est que on a sur capteur aps et sur capteur plein format la même l'équivalence du même fou darrière plan mais par contre pas la même euh, lu, niveau de luminosité. Ce qui veut dire qu'en fait euh, ce niveau de luminosité avec le 56mm 1.2 est beaucoup plus lumineux que le 85mm 1.8 ça c'est vachement intéressant parce que ça me fait gagner des ISO ça peut me faire gagner de la vitesse ça c'est vachement bien donc euh, ça il faut le savoir donc déjà un plus par rapport au 85mm 1.8 la, lumino la luminosité mais par contre le même flou d'arrière-plan donc on a 1.2, on a 1.8 sur capteur plein format, sur capteur APS-C on a à peu près le même flou d'arrière-plan Niveau luminosité, on est plus lumineux avec le Fuji. On est moins lumineux avec le 85, mais voilà. Après, on est sur capteur plein format aussi. Sur capteur plein format, on a euh, une meilleure montée en ISO, soi-disant. Mais je trouve quand même que la montée en ISO est très bonne aussi chez Fujifilm. Donc voilà, c'était juste pour comparer à titre comparatif. Donc euh, le 56mm 1.2 et le 85mm 1.8 de chez Canon. Donc voilà, sinon, avec cet objectif, euh, pourquoi j'aime bien utiliser cet objectif Donc du coup, cet objectif normalement est un objectif qu'on dit pour faire des portraits. En fait, pour faire des portraits. Parce qu'il y a une distance minimum de 70 cm, je crois, à avoir avec le sujet. Minimum, on ne peut pas trop se rapprocher pour avoir vraiment euh, enfin, un cadrage serré. Là, il faudra utiliser vraiment un autre objectif ou alors croper l'image. Mais... Euh, pourquoi moi j'utilise cet objectif je l'utilise pas spécialement juste pour des portraits alors je l'utilise aussi pour des portraits évidemment mais pas spécialement pour des portraits donc je peux faire avec cet objectif des plans serrés par exemple sur de la photo de paysage, donc des plans serrés rapprochés si je suis assez loin je peux faire aussi de la street photo donc si je veux pas trop me rapprocher euh, de mon sujet je peux garder un, une distance qui est convenable, donc du coup c'est bien d'avoir ce genre de focale, en fait cette focale comme on dit, euh, souvent, donc je crois que c'était Robert Capa qui disait ça, il disait que si ta photo n'est pas assez bonne, c'est que tu n'es pas assez près. Et en fait, grosso modo, c'est vrai. Donc, euh, quand on est assez loin, qu'on ne distingue pas bien les sujets, on peut se dire, mince, euh, j'aurais dû être plus près. Avec ce genre d'objectif, des fois, quand on a peur, par exemple, de se rapprocher du sujet pour faire de la street photo, c'est vrai que d'utiliser une longue focale, ça permet d'être plus proche du sujet. Mais attention, c'est un cadrage qui est un peu plus serré. Donc, du coup, on isole le sujet. Mais si on isole, on isole le sujet, il faut se dire, euh, est-ce que... C'est trop près ou est-ce que c'est pas assez près? Donc, du coup, c'est ça ce qu'il faut se dire. Il faut pas trop non plus rapprocher, vous rapprocher du sujet, faut pas trop que ça devienne un, quelque chose de principal. Quand on fait de la street photo, il faut aussi garder l'ensemble de l'image, euh, la, la scène de l'action, le contexte en fait de l'image. Donc, voilà. Pour ça que le 56 mm, je trouve qu'il est bien parce qu'il a un bon compromis. On n'est pas obligé de très, enfin, vraiment très, très bien, enfin, très, comment dire? Vraiment trop se rapprocher, on n'est pas obligé de trop se rapprocher. On peut garder une distance convenable mais par contre, si on a un sujet qui se passe devant nous, évidemment, là, on est cuit. On va être cuit parce qu'on euh, va être trop près. Donc, du coup, impossible de cadrer, impossible de, de, de, de faire quoi que ce soit. Quoi. Du coup, euh, c'est vrai que c'est quelque chose, c'est un inconvénient. Mais comme on a un 56mm 1.2, quand on se balade en ville, on déambule, on fait, une, on fait une balade urbaine, par exemple, on veut se faire une petite, une petite séance street photo, voilà observer des scènes, tout ça, je trouve que c'est un bon objectif parce qu'on peut garder une distance comptable voilà donc euh, le 56 mm 1.2 donc je vais, vous mettre, je vais vous montrer des exemples d'images que j'ai faites que j'ai fait, pardon donc je vais vous mettre les images là euh, comme vous pouvez le voir donc il euh, y a du paysage, il y a du portrait il y a euh, des tribunes de foot aussi que j'avais mis. Donc, euh, il y a des, vraiment des plans serrés. Donc, en fait, c'est pour vous montrer que c'est vrai qu'un zoom, c'est beaucoup plus polyvalent. Donc, on peut se rapprocher, on peut, euh, on peut reculer, pardon, on peut se rapprocher. Mais c'est vrai que c'est pas... Ça, ça a plus de polyvalence, mais c'est euh, moins ouvert en diaphragme. Après, il faut voir ce qu'on attend. Est-ce qu'on veut détacher le premier plan de l'arrière-plan, etc. Ou alors est-ce qu'on s'en fout, on fait de la photo comme ça, elle la, la, va vite, elle vient, elle a bien. Il euh, faut voir, faut voir. c'est à, à vous de juger votre pratique. Moi c'est vrai que j'aime bien les focales fixes parce que ça me permet en fait de connaître parfaitement mon objectif. Parce qu'il y a aussi, euh, comment on dit, il euh, y a des différences en fait avec euh, à certaines plages focales. Il peut y avoir des différences de qualité d'image entre divers objectifs. Moi, j'aime bien la focale fixe, parce que la focale fixe, ça me permet de connaître parfaitement mon objectif. Parce qu'il y a des objectifs qui sont à, à, à zoom, en fait, tout simplement, qui ont des différences de qualité d'image, par exemple, de 18 mm à 24. Euh, il peut y avoir une différence de qualité d'image, et ça, il faut le savoir. Quand on veut faire de la précision et du détail, on aime bien enfin, vraiment connaître son objectif et se dire, voilà, je peux faire ça, je peux le faire comme ça j'ai pas de doute sur la qualité d'image j'ai juste à fermer le diaphragme si je, je veux que ça soit plus net ou moins net ou détacher le premier plan d'arrière-plan donc voilà sinon euh, un petit mot alors moi je l'ai monté là il est monté sur le fuji xt3 donc le 56 mm donc je vais coller un petit pare soleil carré donc euh, parce que je trouve que ça fait vraiment ça fait vraiment cool en fait j'aime bien en plus, il est en métal, donc du coup, euh, ça protège bien l'objectif. J'aime bien ce pare-soleil carré. Il est monté sur Fuji X-T3, le 56 mm, là. Euh, ce qu'il faut, qu faut dire, c'est que le 56 mm, c'est pas une bête de course au niveau de l'autofocus. Alors, je m'explique. En fait, ça dépend sur quel type d'appareil il est monté. Là, il est monté sur le Fuji X-T3. Alors, il y a la version 3.1 dans ce Fuji. Maintenant, ils ont mis une nouvelle version, je crois que c'est la 3.2, mais apparemment, il ne serait pas tellement. Enfin, il serait pas plus rapide, il serait même un peu moins rapide avec la 3.2. Alors, on va aller savoir pourquoi, je ne sais pas, il faut attendre la mise à jour prochaine. Mais sinon, sur le Fujifilm X-T3, le 56 mm 1.2 se comporte beaucoup plus rapidement que sur un appareil photo Fujifilm X-T2 ou alors sur même sur le Fujifilm X-H1. Donc là, je suis en train de filmer avec le Fujifilm X-H1. Donc moi, je peux vous dire la comparaison que j'ai entre les deux, entre le Fujifilm xt 3 et le Fujifilm xh 1 Franchement, en fait, je trouve que le 56mm 1.2 est beaucoup plus précis euh, sur le Fujifilm xt 3 que le, sur le Fujifilm xh 1 En fait, sur le Fujifilm xt 3 quand je fais la mise au point, il y va franco. Il fait la mise au point, c'est validé. Donc euh, du coup, il n'hésite pas. Sur le Fujifilm xh 1 quand je fais la mise au point, par moment, il y a des hésitations. Alors... Quand on est en pleine lumière, il n'y euh, a pas de problème. Je trouve que la mise au point se fait bien avec les deux appareils photo. Donc, Quand on est en pleine journée, voilà, il n'y a aucun souci. Mais par contre, quand on descend en lumière, en luminosité, donc, quand il commence à faire nuit, c'est là qu'on a besoin normalement de l'ouverture 1.2. Donc, C'est là qu'on se dit, ok, il fait nuit, il y a moins de lumière, j'ai besoin de plus de lumière, il faut que j'ouvre plus mon objectif. Sur le Fujifilm xt 3 en basse lumière, je trouve que ça va super. Enfin, ça va super. Je me comprends. Il n'est pas. C'est pas une bête de course, mais il fait la mise au point. Il l'a fait normalement. Il n'est pas ultra rapide, mais il l'a fait normalement. Par contre, sur le Fujifilm X H1, il hésite par moments. Donc, des fois, je fais la mise au point. Ça valide pas trop. Bon, il faut se dire aussi qu'il faut savoir faire la mise au point. Si vous faites la mise au point sur un élément qui est tout noir. Euh, l'appareil photo va pas comprendre donc euh, du coup il va, va hésiter évidemment mais si vous faites la mise au point sur un élément qui est contrasté sur un élément euh, clair par exemple il faut faire la mise au point entre les deux vous faites la mise au point entre les deux vous allez voir votre, ob votre objectif va faire la mise au point sur l'XT3 je trouve que ça va beaucoup plus vite que sur le XH après bon c'est un peu un débat parce que ça dépend ça, ça dépend la pratique photographique qu'on a évidemment euh, est-ce que vous avez une, plutôt une pratique qui est posée qui est pas on, est pas, on veut pas aller très très vite voilà c'est ce qu'il faut se dire après si on a par exemple des enfants qui bougent en basse luminosité là ça risque d'être un peu, un peu contraignant mais par contre avec le Fujifilm X-T3 il s'en sortira mieux que le Fujifilm X-H1 voilà ce que je voulais vous dire euh, par rapport à ce 56mm 1.2 moi je l'aime beaucoup euh, j'ai le 90mm 2 f2 du coup par moment j'hésite à prendre le 56mm 1.2 et le 90mm f2 donc du coup euh, ça dépend vraiment quel type de photo, photo je veux faire mais le 56mm 1.2 a un peu plus de recul donc si je veux quelque chose de plus rapproché je me rapproche de mon sujet et j'ai l'avantage d'avoir l'ouverture 1.2 voilà donc du coup ce qu'il faut savoir c'est que cet objectif est vraiment exceptionnel, euh, c'est vraiment quelque chose, enfin c'est un objectif que j'aime bien, moi pour moi il pique bien, donc il y a une bonne zone de netteté, donc je trouve que franchement c'est un bel objectif. Voilà ce que je voulais vous dire, euh, je pense avoir tout dit. Donc du, coup, donc du coup, vous allez retrouver l'article sur le blog. Donc j'ai écrit un article il y a un petit moment de ça sur le 56mm 1.2 en donnant mon avis sur cet objectif. Donc si vous voulez en savoir plus, je vous invite à aller sur le blog, à lire l'article. Il y a quelques images aussi dans l'article à voir. Donc voilà, si cette vidéo vous a plu, mettez un petit pouce bleu, ça m'encourage pour la chaîne. Euh, puis abonnez-vous si vous voulez avoir, euh, euh, si, enfin, si vous voulez voir d'autres vidéos. Voilà, donc je vous conseille de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour recevoir, pour recevoir une petite notification. Comme ça, vous serez informé des nouvelles vidéos à venir. Donc voilà, je pense avoir tout dit. Si vous avez des questions, laissez-moi un commentaire. J'y répondrai avec plaisir. Donc voilà, puis je vous dis à bientôt